À 40 minutes de Dijon, il y a une oasis qui s'appelle la Ferme de la Chaux. Six adultes et sept enfants y habitent. Elle a été fondée en 2009 par des chrétiens anarchistes qui pratiquent aujourd'hui l'accueil inconditionnel. Je vous propose de me suivre. Il y a Alex qui est le fondateur, qui nous attend chez lui pour nous parler un peu plus de son lieu et de la façon dont on s'y organise. Salut Alex Salut Bonjour, Bonjour. Bienvenue, donc là on est sur Payette et Grelinettes, la web-série okay. Oasis, c'est le bien. cinquième épisode. Mm -hmm. Et merci beaucoup de nous accueillir. Et avec grand plaisir. Ce qu'on voudrait savoir un peu aujourd'hui, c'est euh, comment vous vivez ici et comment est né le projet. Oui. Alors on est quatre familles euh, qui habitent euh, sur le lieu, donc euh, six adultes et sept enfants. Euh, voilà, donc on est tous euh, locataires. Et administrateur de l'association Gauchenne. Donc, c'est l'association qui est propriétaire de Exactement. Donc, le lieu fait 13 hectares et a à peu près 450 mètres carrés habitable, plus des branches. D'accord. Voilà. Combien de bâtis en tout? 4 euh, bâtis. 3 bâtis, 3. Ouais. Voilà. 4 bâtis, d'accord. Euh, donc c'est une, une association qui date des années euh, 80, euh, qui faisait de la réinsertion pour toxicomanes. Et euh, avec ma femme, euh, en 2009, on est arrivé, enfin euh, le projet s'est arrêté, on a proposé un nouveau euh, projet euh, d'habitat groupé. On a une activité d'accueil, on a un gîte rural qu'on loue à prix libre, donc de 15 places, qu'on loue à prix libre aux associations euh, militantes, euh, donc de transition écologique, sociale, euh, locale, qui amènent de la vie. Donc c'est ce que vous avez fait avec Colibri, Tout ça fait, fait deux jours qu'on est hébergé Tout ici à, à très content de vous accueillir et on a aussi euh, quelques chambres d'amis pour les personnes de passage, pour les, les pèlerins, euh, euh, voilà. J'ai cru comprendre que vous aviez une jolie grange pas loin dans laquelle vous organisez des événements, tu peux mmh. nous la montrer Ouais, bien sûr, excusez-moi. des associations qui peuvent venir créer des événements, ou alors on crée des événements ensemble. Euh, notamment euh, bah, les rancards de la Chaux, qui est une rencontre euh, des associations, amies, militantes, euh, euh, voilà, qui se réunissent une fois par an ici, donc plutôt dans la région dijonnaise et, et Morvan. Euh, voilà, donc c'est beaucoup euh, à la fois des associations artistiques qui sont plutôt jeunes, des associations plutôt militantes, avec des personnes plutôt âgées, puis l'idée c'était d'amener du festif euh, euh, auprès des auprès des associations militantes, et puis amener de la conscience auprès des associations artistiques. C'est un voilà. mélange des genres, Tout à fait. comme vous savez ça. Et ça marche Et ça marche très bien, là c'est la douzième édition. Mais c'est une question qui revient souvent, c'est la question du lien entre les oasis et le territoire. Mmh. Vous, ça fait neuf ans que vous êtes là, ouais. vous avez récupéré une association qui était déjà là depuis des années. Ouais. Donc j'imagine que vous connaissez bien vos voisins, les élus, ça se passe bien Ouais, tout à fait. Bah, Je pense qu'on a axé les trois premières années que sur beaucoup sur la communication. Donc vraiment sur euh, d'être ancré dans le local, autant auprès des associations... Euh local, autant près des bureaux du coin, avec euh, le village, c'est aussi un village rural donc avec peu d'activités et puis du coup on est plusieurs euh, personnes qui sont membres de l'association qui fait vivre un peu, faire des, des vies de grenier, des événements, etc. Vous êtes allé voir les gens euh, directement pour vous présenter et faire des activités avec eux Tout à fait, et puis même on s'est investi dans, dans ce qui se faisait déjà et puis, euh, puis voilà, puis après on laisse aussi libre nos nos lieux pour s'ils veulent en profiter. Ah, je vois que là-bas, c'est Floriane, une autre tout habitante. Tout à fait, ma voisine. Ça s'appelle les wasamis. Voisins amis, parce on est plus que voisins. Et... Ah, c'est un <rire> sacré concept, <les> <rire> voilà, ça, les wasamis. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la festive. Donc, tout un concept, avec euh, une ici. Là, c'est un petit bar, euh, du fait, enfin, buvette. On y boit de tout, ici euh, Alors, on y boit de tout. Euh, bah, on a une licence... Euh, Enfin, on fait une, une autorisation de buvette et du coup se licence 2, Enfin voilà, c'est des alcools peu de jusqu'à 18 degrés. D'accord. Il n'y a voilà. pas de spécialité du coin. Je sais que ma grand-mère était dans le coin. Il y avait beaucoup d'alcool de prune, Donc euh, costaud. Alors nous, on brasse de la bière euh, entre nous euh, localement. Ah. <rire> voilà, on a une petite On a le droit de clé. le dire, ça ouais ouais, ouais, ouais, tout à fait. Oui, c'est entre nous. On la vend pas. Euh, voilà. Et après, effectivement, bah, après qu'on fait des, des buvettes, c'est beaucoup des produits locaux. Donc il y en a. Il y a un voisin là qui fait des sirops. Euh, de plantes sauvages, euh, voilà une bière locale aussi brassée locale. Alors là, je vois un drapeau anarchiste. Exactement, c'est l'alpha oméga, euh, donc euh, c'est le symbole de l'anarchie non violente ou de l'anarchie chrétienne parce que du coup, on a un lieu chrétien, euh, mais qui se veut ouvert et euh, et euh, voilà est plutôt horizontal, euh, voilà et du coup le concept d'anarchiste... Chrétien nous a, nous parle bien, hein, qui vient de Tolstoy, d'Andy, enfin. Ça existe? Il y a plusieurs, ah oui, il y a plusieurs penseurs, hein, dans cette mouvance là dont on s'inspire, enfin, donc, du coup, on est, effectivement, on, est, on essaye d'être le plus horizontal possible avec la gouvernance partagée, avec la responsabilité de chacun, euh, et en même temps, vous êtes très fortement inspiré des valeurs chrétiennes, si on peut parler de valeurs chrétiennes, et vous êtes croyant. C'est ça. On, est tous, on a tous une spiritualité de différentes traditions, donc sur le lieu, mais chrétienne quand même. Et les anarchistes, ils vous voient comment ah, Les anarchistes. Alors, euh, qui sont les anarchistes Pur et dur. Ouais. Pur et dur. Bon, jusque-là, on a eu des bons rapports. Bon, voilà. Euh, voilà, après, effectivement, il y a toujours une critique du, du religieux. Mais ouais. vu qu'on s'inscrit pas dans, un, dans une religion, mais plus une spiritualité, et du coup, qui concerne l'individu, du coup... Euh, chacun est libre. Chacun est libre, quoi. Et les chrétiens Et les chrétiens, alors, euh, on était un peu... Euh, on était un peu alternatif au début, et depuis euh, que l'encyclique du pape François... Euh, a écrit tout un, un texte sur l'écologie et notamment l'écologie sociale. Ben on est devenu plutôt à la mode. Dix ans avant, vous faisiez ce que maintenant tout le monde veut faire. C'est ça. Je ne dirais pas jusque là. Ça oh, un changement ça fait du long. bien de des fleurs. <rire> <rire> Mais euh, voilà. D'accord. Alors, on va peut-être aller voir euh, d'autres habitants. Il y a David. Donc David et Florian, on peut aller euh, effectivement chez eux. Quand tu disais, c'est des voisins amis. Voisins amis. Et on est forcément amis avec ses voisins dans une vie, comme ça Alors du coup on passe beaucoup d'énergie à le construire. Donc on fait deux réunions par semaine. Une réunion de prise de décision, d'échange, de ce qui se passe sur l'accueil, des différents projets personnels de chacun. Et une autre réunion qu'on appelle un temps spirituel, où là on s'anime à tour de rôle par chacune de, de, des foyers. Et là on est plus dans le partage en profondeur de notre intériorité, de ce qu'on vit en ce moment. Ça euh, c'est le dimanche soir. Voilà, ouais c'est ça. D'accord. Et ça prend différents avec différents supports plutôt créatifs, ou plutôt d'échange, plutôt des séries de partage, ça peut être dehors, ça peut être dedans, enfin voilà. On essaye de, de tester, enfin d'expérimenter de, de un peu tout ce qui peut nous parler, mais ça peut être un débat autour d'un film. Euh, donc voilà. Et ensuite on fait pas mal aussi de. Euh, soit de temps de retraite donc individuel, mmh. soit euh, des, des personnes qui viennent nous faire une supervision, nous coacher ou comme ça en tant que groupe. Et du coup, on a construit beaucoup de, de choses ensemble. Euh, on a vécu aussi des conflits comme tout collectif, et là aussi ça resserre les liens. Quand on s'en sort, ça resserre évidemment les liens. Le groupe fondateur est le même groupe actuel où il y a eu des départs, des arrivées. Non, il y a eu des départs et des arrivées, mais euh... Mais bon, on a toujours essayé de bien intégrer, intégrer les derniers arrivés. Et ouais. voilà, et je pense qu'il y a une, une vraie cohésion. Euh, Aujourd'hui. Aujourd et il faut être chrétien pour euh, participer à cette aventure Alors, ça n'a jamais été dans nos conditions. Euh, il y a eu des habitants, euh, mais sur du court terme, qui enfin, sont venus pour des projets qui n'étaient pas croyants. Et ça s'est bien, bien passé. Euh, voilà, c'est pas une des conditions. Après. Concrètement, je ne sais pas comment ce serait... ça, comment ça pas pourrait fait. se faire. Ça ouais. Salut David Salut. Alors c'est parfait, on est de chercher D'accord Toi es aussi un habitant, t'es un oise de Alex C'est ça Est-ce <rire> est que tu peux nous en dire un peu plus sur ta pratique spirituelle et comment est-ce qu'elle peut être enrichie par la vie en communauté justement Ouais, ouais, et ben... La pratique spirituelle, je vois toujours ça comme un grand mot, comme un truc j'utilise plutôt le terme « foi » qui est pour moi un truc beaucoup plus simple. Et, euh, oui, c'est ça, qui me semble plus simple et concret. Et puis sinon, euh, c'est, euh, je dirais, plus profondément ou en chacun, c'est aussi bah, cet appel de Jésus avec une phrase très simple et... et, et... Très compliqué, <rire> aimez-vous les uns les autres, hein, oui. simplement ça, euh, c'est un défi euh, et un, je pense une valeur qu'on porte tous en chacun et qui, euh, et qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui porte en elle-même euh, des idées de simplicité, des idées d'entraide, plein de choses euh, voilà, de compréhension et puis d'aller toujours plus loin que... Ah, l'autre m'énerve quand il dit ça. <rire> Est-ce que c'est pas plus simple de s'aimer les uns les autres, chacun chez soi Ouais. Tu vois <rire> C'est ça le Se défi. Se mettre en communauté, c'est encore plus dur, ouais. non Pourquoi ouais. aller chercher ça Eh ben, C'est ça le défi et pour moi tout l'intérêt. Moi, typiquement, je suis, comme je disais, c'est beaucoup plus confortable pour moi d'habiter tout seul. <rire> Ce que je pouvais faire avant, c'était simple, confortable, ça m'allait bien. Mais finalement, euh, être justement un petit peu bousculé, être toujours, toujours avec les autres, des fois face aux autres, c'est tellement plus riche, et, euh, ouais, tellement plus nourrissant finalement que que ce petit confort. Merci beaucoup David. Peut-être qu'on peut aller voir euh, Anselme et les ruches. Tout à fait, ouais. Ce qui va nous permettre de, ce qui va me permettre de vous poser un peu plus de questions sur la dimension écologique du lieu. Okay. La ferme de La Chaux, quand même, c'est euh, un des lieux de en communauté ouais. qui faisait partie du tout premier réseau des lieux écologiques liés à Pierre Rabhi et à Cognolet qui était Oasis en tout lieu. Tout à fait. Donc il y a quand même, j'imagine, dès la fondation, une forte intention de vivre sobrement avec des pratiques respectueuses de la nature. Tout à fait. Donc on était pour le 13e, ouais. wow. voilà. Voilà. 13e voilà. Oasis. Waouh, 13 e Oasis. Euh, voilà et euh, donc il y a l'aspect effectivement il y a l'aspect la, la, simplicité volontaire ou sobriété heureuse qui est importante pour nous qui permet euh, de nous libérer du temps pour être proche aussi de nos amis de, de nos enfants nos familles de l'accueil enfin du relationnel donc une vie simple et aussi euh, bah, complètement ancrée euh, dans le, la nature et de ne pas travailler contre elle mais de travailler avec elle en okay. okay. lien avec elle euh, voilà du coup on a on a utilisé, euh, enfin on a voilà du coup on, on a choisi le chauffage à bois bûche par exemple dans tous les bâtiments dans tous les bâtiments, tous les bâtiments donc euh, on a une grande chaudière qu'on enfin qu'on fournit euh, qu'on alimente à tour de rôle chaque foyer est responsable d'une semaine donc ah. il est de corvé euh, corvée bois de corvée bois effectivement donc, c'est du bois qui est vraiment local, euh, qui vient de, de, de, de quelques centaines de mètres. Euh, Au voilà. niveau du bâti, j'ai vu que c'est des, des vieilles fermes en pierre, c'est par là ouais. J'imagine que c'est pas évident euh, à rénover écologiquement, comment vous ça Tout à fait. Ben On essaye euh, petit à petit de remettre du double vitrage, de refaire des enduits à la chaux. On a aussi un véhicule collectif euh, avec lequel on emmène... Euh, tous nos enfants donc je pareil à chacun chaque famille fait un tour de rôle ce qui permet de, avec un déplacement d'emmener tous les enfants faire nos courses et de revenir et du coup parce que c'est à 20 minutes donc qui permet de limiter aussi nos nos transports ouais, quotidien et on a aussi euh, mutualisé de, donc des machines à laver vous avez combien de machines à laver on a trois qui marchent et une en panne <rire> trois qui marchent et une en panne pour pour euh, bah, 14, 14 personnes ouais, 14 pas personnes mal. et du coup on tourne euh, voilà on les met le soir en régime économique euh, voilà on ouais. essaye plein de petites euh, techniques de faire nous mêmes d'apprendre nous mêmes donc voilà et euh, donc, comme je vous ai dit on fait notre bière on on fait notre lessive, notre savon, enfin ouais. voilà, plein de petits. un peu de jardinage. Oui au niveau alimentaire, est-ce que vous avez eu un projet agricole, vous avez quand même 13 hectares. Ouais, c'est ça. Alors du coup on a 5 hectares euh, euh, qui est planté, enfin qui a été planté plusieurs années en trèfle, qui a été planté en blé, donc on a eu pu avoir du blé et faire notre pain pendant plusieurs années avec tout ce blé. Vous avez un four à pain on n'a pas faisait... de un four à pain mais euh, on faisait dans nos fours mais ouais. on avait une petite meule une petite meule à pierre pour moudre <rire> notre farine. Euh, c'est en projet de faire un, un petit un four, petit à, four pain. à pain. Ouais. ouais, tout à fait. Euh, voilà et là on le repasse en, en blé euh, avec un paysan bio qui est aussi un voisin qui est donc une coopérative agricole euh, pas très loin du coup on est très content de ce projet-là. J'ai vu le blé tout à l'heure. Ah, bah, il y a Anselme qui s'occupe des ruches, on va ouais. les voir. J'ai vu le blé tout à l'heure. Ma... On voit plus de blé bio comme ça, qui est très irrégulier, très beau. Ouais, oh, ah, C'est ah, magnifique. Ouais, tout à fait. Et après, on a un champ aussi de 7 hectares, euh, donc, euh, qui est plat, avec une belle vue. Et là, il y a régulièrement des, des camps de scoutisme qui viennent, ah. de jeunes, euh, qui viennent faire leur, euh, voilà, des tout petits aux plus grands, de plein de, de mouvements différents. Et voilà, on est très contents aussi. Euh, qui est cette pédagogie plutôt euh, écologique, on va dire, et proche. Ils viennent faire voilà. leurs armes, ils font leurs tentes. Tout à euh... fait, ah dans les bois, ils font, voilà, oui. des tables à feu, des, des, tables en bois. Enfin, voilà, ils sont, c'est vraiment très intéressant. On est très content de les accueillir aussi. Cool. Et eh ben, écoute, on va aller voir en salle. Allons-y. Salut Anselme! Salut, salut! Euh, pardon. Alors, c'est plein d'orties. Ouais, je vais vrai. me mettre parce que je suis, en, je suis en. Tu veux que je te porte? <rire> et tiens, je te fais un peu de place. Ah, Vien super, va. trop bien, voilà. merci. Euh, alors, Anselme, toi, tu vis pas à la ferme de la Chaux? Pas tout à fait, non, pas du tout. En fait, j'habite euh, à 20 minutes d'ici. 20 minutes ouais. d'ici. Et avec euh, euh, ma compagne Nora, on est installés là et on est un peu les, les compagnons du, du coin. Alors, compagnons, c'est quoi en deux mots Compagnons, c'est un groupe de professionnels indépendants qui accompagnent les oasis dans les territoires. D'accord, donc ils voilà, sont liés conventionnés à Conventionnés par les colibris, voilà, et formés par les colibris. D'accord, donc tes compagnons, tu t'es installé dans la région, tu as vu qu'il y avait la ferme de la Chaux qui était pas loin. Voilà, donc et on a fait le tour des oasis autour pour se présenter, pour les rencontrer. Et là, ça commence à devenir une, une amitié avec, avec, avec Alex et Marie et les autres. Et du coup, vu que eux ils avaient envie d'avoir des, des ruches et des abeilles chez eux, et moi je suis apiculteur aussi à côté, euh, j'ai dit bah tiens je vais amener quelques quelques ruches chez vous. Donc là j'en ai trois ici. Oh, j'en vois pas beaucoup là des abeilles. Il y en bah viens a viens viens. Allez c'est parti. Là, j'essaie de pas faire tomber. Donc si vous vous approchez un peu là devant et tu regardes vers l'entrée, ça risque de rien, tant que tu ne fais pas des mouvements très rapides. rapidos, euh, vers là, tu verras quand même pas mal d'abeilles qui rentrent et qui sortent. Ça va Tu vois Voilà. Et je peux vous montrer la hausse dans laquelle ils sont en train de produire du miel. Ouh là, là, Et on va pas les... Non, on va pas les déranger parce que... Donc, je peux ouvrir le toit. Voilà, et on enlève Trop bien. une petite couche ici et là. Venez voir. Donc ça risque rien, ça reste fermé, mais euh, et alors là vous voyez comme elles sont en train de bosser, produire du miel à fond. Wow. Voilà. Vous avez déjà fait des récoltes de miel ici encore Pas encore, mais donc là ça se remplit bien. Donc je pense que dans deux semaines, trois semaines on va pouvoir. Euh, Faire une récoltiste. Et bien bah écoute, merci beaucoup pour ce, voilà. pour ben, ce merci partage. À vous. Et donc, si on est une oasis et ouais. qu'on veut monter un lieu, voilà. on t'appelle. Anytime. Anytime. Voilà. <rire> et où est-ce qu'on peut t'appeler Sur le site, il y a des. Y a des voilà, montants. sur le site, on a tous les compagnons, ils ont un petit profil. Sur le site de Colibri, voilà. donc. C'est ça, sur le site du projet Oasis. Ok. Tout à fait. Et cool. Bah, Très bien. En tout cas, c'est trop beau dans cette tenue en scène. N'est-ce pas ne Voilà, pas. je dirais que c'est un petit pas pour moi, mais un grand pas pour les oasis. <rire> Là, vous aviez une idée un peu précise Tout à fait, on ne se sentait pas de. de, de tous les lieux qu'on avait vécu, on ne voulait pas une ville trop communautaire parce qu'on voulait vraiment un espace de liberté et de rythme propre à, à mon rythme euh, à la fois euh, familial et personnel. Mm -hmm. euh, on voulait que ce soit aussi un lieu qui soit euh, familial, où il y a une place pour les enfants. Euh, du coup ça, le côté collectif où chacun est indépendant, enfin ou interdépendant plutôt, et puis met en commun quelque chose, enfin certaines choses nous a bien plus que d'être dans un rythme euh, plutôt euh, célibataire et communautaire et qui est beaucoup plus actif et voilà. Qui travaille énormément Qui travaille énormément, du coup là c'est plus, euh, voilà, c'était un rythme, qui nous parlait bien. Dans l'accueil, on voulait pas faire un accueil euh, type euh, social, dans le sens où on est les gens euh, bienfaiteurs euh, qui aident des autres, oui parce que quand vous avez récupéré le lieu l'association qui était là avant elle faisait de l'accueil de gens en situation de toxicomanie Tout à ça? fait Et vous vous n'êtes pas dit on va reprendre cet accueil de gens en difficulté Voilà tout à fait Alors déjà parce que c'était fermé euh, par rapport aux normes d'établissement recevant du public ça nous aurait demandé un gros budget de remettre euh, aux normes euh, ces vieux bâtiments et ensuite parce que dans notre euh, dans notre euh, vision c'est plutôt d'accueillir les gens d'égal à égal et de pas être les gens qui vont sauver les autres et de, de partager une expérience ensemble, euh, d'entraide de, ou de vivre ensemble, etc. Du coup, on fait un accueil inconditionnel de trois jours, donc n'importe qui peut venir trois jours, on ne demande rien, etc. C'est n'importe qui. N'importe qui. Homme, femme, quel que soit son âge, sa situation. Tout à fait. Donc, il y a des gens qui vivent en camion. Il y a des, voilà, il y a plein de types de personnes, des pèlerins, enfin, voilà, de gens improbables qui mmh. arrivent là, on ne sait pas comment. <rire> Et du coup, on est, on est très contents d'accueillir. Mmh. Voilà. Et le prix libre, comment ça marche? Donc, le prix libre, donc, il y a une boîte. Euh, on fait un prix indicatif qui correspond à un centième de son revenu. Donc, par exemple, si, bah, si on gagne rien, parce que des fois, voilà, bah, on met rien. Si on est euh, au RSA, bon, bah, on met 5 euros. Si on est au SMIC, on met 10 euros. Voilà, si on gagne 2000 euros, on met 20 euros. Voilà, okay. cube, voilà, cube pour... et, euh, voilà, et en tout cas, euh, bah, chacun est le bienvenu, euh, et l'argent ne doit pas être un empêchement, quoi. Qu'est-ce que vous souhaitez que les gens trouvent quand ils viennent séjourner à la ferme de la Chaux pour trois jours ou une semaine Ouais, ben on souhaite qu'ils se ressourcent, qu'ils puissent euh, être euh, inspirés, euh, peut-être découvrir un peu leur intériorité. On propose euh, bah, de l'accompagnement spirituel, si il est sur demande, ou de l'accompagnement euh, personnel/professionnel en mode plutôt coaching. Mais mm -hmm. en tout cas que voilà, qu'ils repartent, les gens repartent avec plus de confiance en eux, d'espérance, plus alignés, plus ancrés, plus ressourcés et que voilà, et que et on veut vraiment encourager un peu tous les, les porteurs d'initiatives, de, de, de projets, de luttes qui changent notre société, qui est souvent un un travail peu gratifiant, long et on voit pas beaucoup les résultats devant nous et puis voilà on veut vraiment encourager toutes ces personnes là, qui, enfin on est vraiment, voilà c'est ça notre aspiration c'est vraiment d'encourager tout ce monde là qui propose des alternatives à notre modèle de société et voilà et que, que chacun puisse vraiment se ressourcer et, et repartir. À... Fort avant. Leur donner de la force. C'est ça. Eh ben, écoute, merci beaucoup Alex. Payette et Grelinette, ce sera le prochain épisode dans deux semaines, dans un petit village encore tenu secret.